On a décidé de redonner le pouvoir d'agir aux gens à travers le jeu. Faire découvrir les aspects socioculturels culturels du jeu en milieu urbain mais aussi beaucoup en milieu rural. Donner le goût au jeu et à, du coup à tout ce qui va pouvoir apporter dans le développement de la personne. promouvoir l'épanouissement que peut procurer le jeu par des animations, des formations et de la fabrication. L'idée première, c'est de favoriser et d'accompagner la population à monter des projets de proximité. Donc c'est vraiment être un lieu de rencontre où les gens vont pouvoir développer des projets de proximité, que ce soit des projets de solidarité de voisinage, de monter, de monter une petite action à plusieurs, ou de venir à la Compagnie des Jeux pour fabriquer. Et ça, c'est, je pense que c'est le fait qu'on soit aussi au mouvement d'éducation populaire pour nous, fabriquer le jeu. C'est aussi euh, redonner la, la possibilité euh, à des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées de, de pouvoir euh, réfléchir à quel jeu j'ai envie, quel jeu, en vis, quel jeu il me plaît et qu'est-ce que je vais fabriquer et comment je vais pouvoir après moi m'approprier ce jeu en découvrant le plaisir de la fabrication et aussi en, pouvoir, en pouvant du coup le partager avec d'autres. Si on utilise le jeu aussi et de la manière dont on veut l'utiliser c'est bien pour rendre les gens acteurs. Ce n'est pas pour faire une activité de consommation de plus. On est à peu près à 250 adhérents et on a une quinzaine de structures adhérentes aussi. Beaucoup de monde passe par ici pour euh, jeter un œil au début J'en ai encore vu un tout à l'heure, une dame qui... La porte était ouverte et hop, on voit son œil, son regard intrigué, mystérieux. Elle n'a pas osé rentrer, bon, c'était pas le, le, le jour d'ouverture, euh, mais des gens comme ça, il euh, y en a énormément. On leur tend la main, ils rentrent et on leur fait découvrir tout cet univers. On doit être à peu près à 1100 jeux de société, inventoriés, donc euh, voilà. Plus à peu près 200 ou 300 jeux du monde, donc jeux du monde qu'on a acheté pour certains, mais qu'on a beaucoup fabriqués plus après tout ce qui va être le matériel ludique pour les plus jeunes, donc euh, des jouets, des jeux symboliques, euh, des jeux de construction. Euh. Il y a plein plein plein de domaines euh, sur lesquels euh, on ne se rend pas compte, mais euh, de jouer, euh, tout, euh, euh, faire un petit jeu tous les jours ou euh, faire un, un, un jeu un peu plus long euh, toutes les semaines, ça permet d'acquérir plein plein plein de euh, compétences. Le jeu c'est quelque chose qui va permettre de euh, mais de faire des essais, de, de s'enrichir, de créer, d'analyser une situation, et du coup, en analysant cette situation, mais de, de faire plusieurs essais pour pouvoir trouver des solutions. Ça enrichit beaucoup, euh, ça rend la personne euh, actrice, vraiment actrice. C'est des choses qu'elle peut transférer dans, dans sa propre vie. Quoi. Pour moi, le jeu, c'est euh, quelque chose de, qui nous permet de, de, nous, de nous découvrir, et aussi de connaître mieux les autres. donner Justement de plaisir aux autres et de transmettre des nouveaux jeux, de, de transmettre le goût du plaisir. Ça nous procure de la joie, plein de bons moments et des bons souvenirs aussi. C'est beaucoup le lien social. Ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. Enfin, je suis un petit peu né dans le milieu associatif. Ça me nourrit de l'intérieur. Plus les gens ont de sourire, plus j'arrive à me nourrir de, de leur sourire pour pouvoir en redonner. De pouvoir... Créer un lieu où les gens se sentent bien, où, euh, où se rencontrent, enfin vraiment, miser beaucoup de choses sur la rencontre, ça c'est quelque chose qui me satisfait beaucoup. Quoi. Cette créativité, euh, de pouvoir travailler avec les gens, cette profondeur euh, dans, dans l'univers des jeux, c'est euh, ce qui m'importe, euh, je ne le retrouverai pas ailleurs dans un autre domaine. Pour moi, le, la vie c'est la mixité. Mixité intergénérationnelle, mixité culturelle, mixité sociale aussi. De favoriser cette rencontre, euh, effectivement, euh, enfin, c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi. Enfin, pour moi, quand on fait des animations avec juste un public référent, etc., on, on passe à côté de quelque chose d'important au niveau de l'ouverture. Et pour moi, l'ouverture, c'est l'ouverture, la, enfin, la vie, c'est tout le monde, c'est pas une, une, une un petite partie de la population. Quoi. Par exemple, moi, au départ, je suis éducatrice des jeunes enfants, mon premier métier. Euh, donc, je travaillais en crèche. Et il euh, y avait, un, d'une part, un poids hiérarchique qui était très fort, qui empêchait beaucoup euh, la créativité le, enfin, et le contact même avec les parents. Enfin, pour moi, un lieu, de, un lieu de vie comme la crèche, ça doit être avec les parents et pas uniquement les enfants. Après, je ne me sentais pas libre dans mes mouvements. Enfin, il fallait... Euh, pour le moindre projet, euh, c'était assez compliqué à mettre en place. Si on voulait faire rentrer les parents, ça c'était des fois assez difficile. Alors que des parents étaient, étaient demandeurs de venir même faire des ateliers au sein de la crèche ou autre. Et ça c'est des choses qui j'ai trouvé vraiment trop dommage. Quoi. Tout ce genre de structure, moi, me, me paraissait trop étriquée. On avait constaté quand même un manque euh, de structure ou d'associations ou, ou, ou autres qui pouvaient créer du lien social, effectivement, dans les villages. Dire qu'on peut utiliser son temps euh, à rien faire, à jouer, par exemple, c'est important. Je ne sais plus qui avait dit qu'effectivement, une société qui ne joue pas est une société qui se meurt.